On continue Allez, c'est parti. On va attaquer la seconde partie sur la réalisation des Bench Dog et compagnie sur le deuxième plateau d'établi. Donc, rien de très compliqué. Vous vous souvenez, je vous avais montré une épure, un tasseau, hein, pour que les puristes ne fassent pas de réflexion. Euh, une épure où j'avais tracé des espacements entre chaque Jig Hall ou Bench Hall. Ou Bench Dog Hall. Enfin, vous vous dites comme vous voulez. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, c'est pas bien compliqué ici c'est l'arrasement qui correspond à l'arrasement de mon plateau et je continue tout simplement à tracer la longueur où va arriver mon piétement et mes espacements les jig holes l'espacement entre les jig holes et ainsi de suite jusqu'à mon prochain pied qui est ici, hop, donc il va arriver à peu près ici. Donc, ça sera mon, ça sera mon dernier jig hole, et je reprendrai un de ce côté-là derrière, euh, derrière le pied d'établi de façon à arriver à 7 cm du bout de l'établi. Pourquoi 7 cm bah, J'ai jugé que c'était euh, assez résistant pour quand je viens mettre une pièce de bois serrée entre les, les bench dogs que ce n'éclate pas le bois 7 cm je pense que c'est largement suffisant peut-être trop, je ne sais pas voici le fameux gabarit pour réaliser les entailles du jig hole des jig holes dans le plateau de l'établi donc vous pouvez remarquer que c'est marqué inclinaison à 2 degrés en fait 2 degrés c'est pourquoi c'est quand je vais venir serrer une pièce de bois que le jig hole ne sorte pas de son emplacement en fait il va être contraint il va être, la pièce de bois déjà elle va être plaquée contre le plateau d'établi et le jiggle lui ne bougera pas donc 2 degrés euh, pourquoi 2 degrés écoutez ne sais rien voilà c'était comme ça j'ai récupéré de l'info chez Steve Woodkev Steve Cashmore sur Instagram c'est lui qui m'a envoyé ces données là donc je me fie à ce qu'il dit, chez lui, ça marche. chez lui ça fonctionne très bien donc je lui fais confiance ensuite ici euh, rien de très compliqué du contreplaqué, un morceau de bois, une entaille faite au router boss très précisément de façon à avoir ici deux parallèles, deux, deux droites strictement parallèles. Ici c'est un petit décrochement pour pouvoir euh, ranger le jig jigwall facilement. Le bench dog quant à lui sera un peu plus long que l'épaisseur de mon plateau d'établi de façon à pouvoir le faire sortir facilement. N inquiétez pas, même moi j'ai du mal à comprendre ce que je dis. Donc, euh, donc là, ici avec l'aide d'un crayon et d'une petite équerre, je reporte les traits où je vais trouver ces fameux jig hall. Donc là, il faut être relativement précis si vous voulez que ce soit joli et cohérent. Vous n'êtes pas au dixième Bien sûr, avant de commencer à usiner ces fameux jig il vérifiez bien l'empattement de votre, votre pétement d'établi. Sinon, vous risqueriez d'avoir une petite surprise. Parce que bon, euh, il se peut des fois que vous ne respectiez pas les plans, euh, plans originels. Comme moi, j'ai réalisé des pieds un peu plus larges, un peu plus costauds que ce qui était prévu dans le plan. Euh, au lieu d'avoir des pieds de 130, j'ai pied des, des pieds de 142 mm de large, donc euh, il faut se méfier, moi j'ai failli me faire avoir, j'ai failli me faire couillonner Donc prenez le temps, anticipez euh, vos éventuelles erreurs, là j'ai eu le bol de m'en apercevoir, j'aurais pu faire une petite boulette Donc avoir un jig wall euh, dans un pied, en plein milieu du pied, bah, pour le sortir c'est risqué d'être compliqué Donc vérifiez bien ce que vous faites, prenez 10 minutes, un quart d'heure de plus, c'est pas grave de toute façon, vous n'êtes pas aux pièces. Hein. Euh, enfin, moi, je les vois comme ça. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. 9 trous pour des bench dogs. Moi, je pense que ça me suffit. Si j'ai besoin de serrer plus, et eh ben, je m'adapterai. c'est pas grave. De toute façon, sur le plateau d'établi, il y aura des bench dogs, des trous ronds euh, pour les valets d'établi. Au pire, je me servirai de mes valets d'établi pour serrer mes pièces de bois. c'est pas plus compliqué que ça. Bon, un petit conseil. Qui peut avoir son importance quand vous mettez votre gabarit sur le champ de votre établi mettez-le dans le bon sens et oui parce que comme vous travaillez à l'envers avec votre plateau si vous commencez à usiner euh, le haut des bench hall sur le bas de l'établi ça va pas bien marcher avec vos bench-dogs donc ne vous courez pas, faites attention, regardez bien où est la partie supérieure du plateau j'ai failli me faire avoir, donc dans le doute je préfère préciser Bon, pour positionner votre fameux gabarit, donc vous mettez bien le tasseau ici sur le dessus de votre établi. On est bien d'accord. Donc, bah, il suffit d'aligner vos traits que vous avez tracés à l'aide de votre épure avec le bord de votre gabarit sur ces mêmes traits. Bon, bague à copier 17 mm, fraise de 12,7 mm, 1 demi-pouce souvenez-vous la formule que je vous ai mise dans la dernière vidéo alors ne demandez pas de vous la réciter euh, c'est pas la peine, je ne vais pas y arriver donc je vous la marquerai encore en dessous en un quart ce sera plus simple c'est pas compliqué, hein. vous avez compris le truc alors moi je l'ai compris mais je n'arrive pas à l'expliquer ça c'est ben, c'est moi quoi Voilà. allez on y va, on fait un petit test de mon cac anti-bruit mon caxe senti bruit il est là Ah putain, n'oubliez pas de régler votre profondeur, <rire> j'allais faire une connerie. jig hole est réalisé il est bien à la profondeur de 25 mm la cote de... que je voulais euh, c'est parfait le gabarit c'est quand même bien cool donc je vous conseille fortement si vous voulez travailler comme ça euh, c'est d'une simplicité extrême il faut juste ne pas oublier euh, de, déduire la... ou de rajouter l'épaisseur de... Ouais, de, de votre bague de fraises à copier voilà Donc tous mes jig holes sont réalisés, il me restera un à réaliser, c'est sur la presse de boue, le wagon. Il euh, y a une pièce de bois qui fait euh, cette taille-là, enfin je ne connais pas la taille exacte, et il y a aussi un jig hole pour pouvoir venir en serrer sur les autres. Donc, et eh ben là je vais nettoyer tout doucement les petits éclats qui sont en bout de sortie de fraise, là. et, et puis bah, après, euh, normalement je devrais coller la partie qui revient ici, c'est-à-dire... Deux minutes, ouais. ça tombe bien moi aussi alors je vous explique ça il y a une autre petite pièce de bois qui va venir ici qui va venir en serrer les jig holes jusque là je pense que tout le monde est d'accord voilà et ici, dans ce trou là, ici là, vous voyez pas bien. Donc vous voyez les jig hole ici, parfaitement bien réparti, sauf le dernier là-bas parce qu'il y a le pied entre les deux. Donc je reviens où j'étais ma position de départ. Et ici, il va y avoir une pièce de 35 mm, un peu moins, qui va venir coulisser ici sur la presse debout. Donc aussi avec un jig hole. Je ne sais pas si je suis très clair. Et c'est juste ça. Si je te dis que j'ai encore fait une connerie, tu me crois Bon, c'est pas bien grave, ça va se résoudre assez facilement, je pense. Ben, je vais te montrer ce que c'est quand même, parce que je suis pas un cacheur de, de défauts. J'ai plutôt tendance à vous montrer les erreurs que je peux faire en avant sur l'erreur. Je te montre ça tout de suite. Ici, voilà. Sur la planche que j'ai collée ici sur le plateau d'établi, j'ai 10 mm ici, voilà. Et en fait, je devais me retrouver avec 10 mm en partie supérieure. Mais bon, pour faire les rainures ici, les bench hole, c'est un peu compliqué. Donc, j'aurais dû recoller une planche de 10 mm par-dessus et arraser sur ce trait ici, là. Dans la longueur, ici. Mais comme je suis un peu couillon, et eh ben, j'ai oublié d'enlever... Cette épaisseur sur 10 mm sur toute la longueur de la planche ici. Voilà. Donc je vais m'amuser à raboter ça, je ne sais pas trop comment, pour avoir l'espace que je dois avoir ici pour pouvoir faire coulisser le Wagon Vise. Bon, oh, j'aime autant dire que je vais le filmer. Hein. Bon, voilà, c'est tracé, il me reste à faire mes arrasements ici et ici et descendre tout droit. Alors, je ne vais pas faire des queues d'arrondes sur l'épaisseur totale de 60 mm. Je vais me faire un espèce de sous-épaulement. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, on s'en fout. Je vais enlever un petit peu de matière pour avoir qu'à rectifier sur 25 ou 30 mm grand maximum. Ça sera déjà bien suffisant, sachant que la pièce de bois en noyer qui va venir... S'en ficher là-dedans, et maintenu par deux tiges filetées supplémentaires. Donc, euh, je ne pense pas que ça bouge. C'est juste pour l'esthétisme. Soyons clairs. Hein? Non. non. Non, non, non, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, C'est euh, franchement hyper fin. Je ne vais pas avoir la patience. Je sais que ça va foirer. Donc, je préfère m'abstenir et partir sur un truc que je suis à peu près sûr de pouvoir réussir. Donc, je pas envie de surestimer mes capacités euh, parce que là clairement <rire> c est, c est, non j'ai pas envie voilà et comme on dit chez moi pas de couilles pas d'embrouille voilà Alors pourquoi je fais ça Ça va me permettre de guider plus facilement la lame de ma scie euh, sur l'arasement. et ça évite que ça éclate ou euh, bien avec une lame normalement on ne s'éclate pas hein. Impeccable! Ça commence déjà bien. Cabinet gynécologique du Vatican, bonjour! Allô? Bonjour madame! Vous voulez un rendez-vous pour le, le gynécologue? Oui, allô Oui, bonjour, madame. Oui, tout à fait. Mais attendez, madame, je vous explique. Vous êtes au, au, au cabinet gynécologique du Vatican, quand même. Bah, Si vous voulez, mais est-ce que ça a un rapport avec la gynécologie, madame D'accord. Bien sûr madame la pilule empêche d'avoir des enfants. Elle va même Bien sûr. En fait euh, à la longue, en fait. À la si au moment où faudra, madame, Ah non, mais il faut commencer le traitement un petit peu euh, un, un mois et demi, deux mois avant le rapport sexuel, madame. Ah d'accord. Merci monsieur. Autrement, autrement, vous avez la possibilité de vous faire poser un stérilet. Si vous voulez, vous prenez rendez-vous. Et on vous le pose, c'est pas un problème. D'accord, il a pas de soucis. Dans ce cas, quand tu voudras la laisser, y'a pas de soucis avec Non, du tout, madame. D'accord. Merci, monsieur, pour ces réponses. Bah, y'a pas de quoi. Avec plaisir. Au revoir, oui. madame. Au revoir. Non, non, non. non, mais les gens ils croient n'importe quoi. Hein. Travail au Fishtail est tout à fait recommandé pour ce genre d'exercice, je vous le conseille vraiment. Alors je vais euh, préparer la pièce euh, debout pour pouvoir y faire une mortaise pour pouvoir accueillir cette espèce de gros tonon comme vous pouvez le voir j'ai mis du scotch bleu sur la partie qui va recevoir les queues d'aronde donc je vais tout doucement marquer au tranché ce fameux scotch bleu tac, partout pour pouvoir avoir l'empreinte exacte de mes queues Et voilà, donc j'ai ça à creuser, tac tac. Donc je vais.. Euh... Je pense que je vais percer des trous tout doucement et puis je vais descendre petit à petit sur l'épaisseur de ma queue d'aronde. J'ai bien envie de m'aider du routeur boss. Qu'est-ce que t'en penses Allez, c'est parti J'ai fini de creuser avec le, le routeur Boss. Franchement, ça m'a fait gagner, euh, je sais pas, au moins une heure par euh, par entaille. Là, c'est juste de la fignolade. Vous dit il n'a pas envie de venir il n'a pas envie de vous voir je vous préviens c'est pas parfait ça m'embête un peu mais euh, pour une reprise on va dire que c'est bien il manque un millimètre et demi à travailler je vais le faire tranquillement euh, c'est de la reprise tout doucement au ciseau c'est euh, chiant à regarder euh, Bon, ça m'emmerde, j'ai un jour, et ça m'emmerde, grave. Alors, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je refais cette pièce-là, ce qui n'est pas possible, je n'ai plus de noyer. Soit je refais cette pièce-là, ce qui n'est pas possible parce que j'ai pas envie. Voilà, donc j'ai les deux choix, ils sont, ben ils sont proches de zéro, je ne sais pas quoi faire. J'ai un jour et ça m'emmerde. Et j'aime pas ça. Donc, euh, bah... Il y a une troisième solution, hein. c'est euh, la vieille pâte à bois pourri euh, qui ressemble à rien avec de la colle ou de la sure, euh, enfin, toutes les merdes qu'on qu peut voir sur YouTube, là, qui sont... à dégueuler, d'ailleurs. Donc, je, bah, je sais pas. Bon, vous verrez euh, ça de plus près, hein. parce que là, je vous... vous voyez pas grand-chose. Mais vous le verrez, vous inquiétez pas, comme je ne cache rien. Ça fait, partie des, des, ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça me fait chier, hein. Ah, C'est propre ça, impeccable La merde je sais pas quoi faire quand je vous le disais je crois que ça peut pas être possible je peux pas laisser ça comme ça quasiment empêcher de dormir je sais pas si c'est ça hein, euh, l'effet le, de cause euh, mais en tout cas c'est euh, hors de question que ça reste comme ça donc et eh ben j'ai pris une décision franchement tu ferais quoi toi tu sais que c'est pas bien c'est potentiellement propre mais pas assez propre pour que ce soit parfait. Tu fais quoi Tu refais, tu laisses et tu te dis « Ouais, oh, je vais m'en contenter, ça va le faire. » Non, moi, là, techniquement, je ne peux pas. Euh, ça, franchement, ça, ça me perturbe. Donc, et ben, je pense que vous le saurez dans la prochaine vidéo si j'ai changé ou pas. Allez, ciao les petits vous.